Bonjour les amis, c'est Yushka Eh bien, bienvenue, donc, sur euh, ma chaîne YouTube, le Tarot des 5 soleils Alors, voilà, nous allons aborder maintenant, aujourd'hui, la fameuse carte 8, qui est, donc, la justice Alors, euh, voilà, je vais regarder si... C'est correctement dans le cadre. Et puis, je vais venir faire un petit zoom euh, pour, euh, pour qu'on regarde un petit peu plus près, donc, euh, ces, ces cartes. Voilà. Donc, ça, c'est ma carte. Euh, c'est la carte, donc, euh, du Tarot des Cinq Soleils. C'est ma mienne. <rire> Et je l'ai nommée les Lois. Ensuite, il y a le, la carte du Tarot de Marseille qui s'appelle la justice, et bien sûr la, la fameuse carte de Papus, que je vous montre aussi pour, pour en tirer une autre, pour qu'elle ait au moins deux, Pff, voilà, donc et qui s'appelle également la justice, et là on voit que cette carte porte le symbole du cancer, et donc qu'elle porte le chiffre 8, moi, chez moi, c'est remis de façon systématique, les, les, les chiffres en bas, et puis euh, les symboles, voilà, hein, c'est marqué, c'est tout marqué là, voilà. Alors, on va aller voir ça de plus près, J'allais voir si c'est bien cadré, voilà, si je peux bien avancer correctement, voilà, ben, je recule, mais ça m'arrive des fois en voiture, avant, on se recule. <rire> Alors, donc, voilà la justice, voilà la justice... Alors, on la voit là, Alors une main avec une balance et de l'autre main, elle a une épée. Voilà, elle est assise elle est chez elle, elle se trône, on va dire. Donc, quelque part, il y a toujours un côté, disons, je suis à domicile, quelque part, je suis, je suis installée, je suis chez moi, je suis sur mon, dans, dans, dans mon truc, hein voilà, qu'on a installé comme ça, voilà, alors la mienne, je vais vous montrer, hein, j'ai mes trois petits lapins, voilà, qui, qui évoque les cycles de la vie, euh, on vient au monde, on apprend, on transmet, on fait des tas de choses, et puis après on part pour revenir, pour apprendre, pour transmettre, etc, etc, etc, voilà, ça c'est un petit peu le cycle de la vie, et là, puisque ça, vraiment la carte du cancer, c'est une carte qui est vraiment lunaire. C'est le seul signe du zodiaque qui soit directement influencé par la Lune. Donc, c'est tout à fait énorme, ça. Il faut, donc, il faut vraiment le faire, le, le, le remarquer. Il faut vraiment le remarquer. Alors, oui, j'ai mis une dame avec son bébé. Et puis l'œuf, disons vraiment le mystère, hein. Tout ce que la vie peut contenir, hein, c'est vraiment un mystère. Voilà. Et tant qu'on n'a pas cassé l'œuf, ben on ne sait pas trop hein, ce qui se passe, ce qui va dedans. Alors, là on va voir Papus et on voit donc le symbole euh, du cancer. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer ben, C'est aussi une, une maladie, hein. c'est la multiplication anarchique. Donc, des cellules, qu'est-ce que c'est que la, la justice et donc le cancer, en astrologie, vous voyez, je vais faire un petit zoom arrière, en astrologie, eh bien, c'est la maison, sa maison, dans le sens où euh, son foyer, c'est ce qu'on entretient, c'est quand même euh, un peu ce qui se passe, dans la vie, hein, la façon dont on a euh, de la mener, euh, d'être bien ou pas bien, d'être marcher de travers, vous savez, comme le crabe, on verra ça aussi tout à l'heure. Hein. Enfin, euh, voilà, euh, il faut faire attention à son rythme de vie, hein, c'est ce que nous dit le cancer en premier, il faut être euh, sain, il faut donc faire très attention également à ce qu'on voit, parce qu'il faut savoir que, ce qu'on regarde, parce que le cancer est extrêmement lié avec les yeux dans le sens de, euh, pas, pas l'organe. Attention, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui rentre dans mes yeux Parce que si vous regardez bien le symbole du cancer, eh bien figurez-vous que ça représente comme une sorte de paire de lunettes qu'on a pliée, vous voyez Et ça, c'est tout à fait hallucinant. Et effectivement, euh, ah ben écoutez, je vais vous le dire, voilà, euh, le, le, cette, cette lettre, cette carte est, est reliée à un prénom qui s'appelle Reuven, qui, veut, qui vient donc d'un verbe qui veut dire « voir », voilà, « voir ». Alors, on va, attention, parce qu'il y en a qui ont envie d'aller vraiment euh, faire des conneries, et dès qu'ils voient quelque chose de mal, ils y vont, vous voyez, et donc ça, c'est dans leur nature. Donc, il y a une forme, disons, euh, tout petit, donc, d'éducation à amener. Mais on n'est pas vraiment là, disons, euh, pour aller au fond, disons, de la carte, c'est une présentation, et vous savez, c'est une espèce de va-et-vient. Voilà, on ouvre les esprits, tout simplement. Donc, euh, voilà. Donc, il y a un côté, disons, qui est extrêmement maternel, où la maman fait très attention à son enfant, elle le berce, vous voyez, elle le balance, hein elle fait attention, disons, de le protéger également euh, de toutes les sanctions, parce que tant qu'il est petit, eh bien, c'est elle qui le protège et tout, elle peut quelque part euh, le, le le, le prendre, ce c'est pas parce qu'on l'a mis au monde, il faut savoir une chose, un enfant qui n'est pas encore sous notre protection, et ça on le sait bien, il y a comme une espèce de deuxième gros, grossesse qui dure un certain temps, où la maman elle continue quelque part, on le sait bien, à couver ses petits. Hein. Donc il y a un rond qui signale cette première grossesse et un autre rond qui signale, disons, la... La petite éducation, l'enfance et cet enveloppement que la mère, elle, a avec ses deux bras pour prendre ses bébés. Voilà. Hein? Alors, euh, par contre, la carte ici, je vous dis tout de suite, euh, ça fait partie d'une prophétie et c'est pour ça qu'elle est aussi violente que ça. Hein? Voilà. Euh, mais on ne va pas vraiment en parler, mais je vais juste... Je vais juste faire un petit clin d'œil comme ça pour, pour, pour, pour vous faire comprendre. C'est une carte qui est aimante et qui est très très douce. Et qui conseille toujours le rythme, l'amour, et hein, la vie. Hein. <rire> voilà. Mais si elle est violente comme ça avec euh, la justice, c'est là ce qu'on verra en deuxième partie. Moi j'ai marqué sur ma, sur ma carte à moi les lois. Parce que la première chose qu'elle apprend euh, à son enfant, la maman, c'est des règles, on va dire des lois, mais des règles. Des règles d'hygiène, des règles de bonne conduite, des règles de ceci, des règles de cela. Donc euh, voilà, mais j'ai mis après un titre qui était un peu plus sec, les lois, pour rappeler que quand même, il euh, y a ces la connotation avec des foyers, hein? donc le foyer peut être euh, euh, dangereux, parce que quand votre gosse s'est grandi et il va quelque part, euh, vous savez pas, que ce soit disons à l'étranger, pour l'université, pour ceci, pour cela, etc., vous ne savez jamais vraiment où il va atterrir, et là, il euh, y a un autre, il y a une information aussi concernant ben, les lois, euh, de l'étranger, euh, euh, inter-école, etc., etc., donc, et également, disons, il euh, faut faire attention avec ce qui se passe en ce moment, et on le sait bien, hein? et donc là, on va parler de foyer, euh, de foyer, mais dans le sens de foyer, foyer terrorisme, foyer, oui. même ça, il en parle c'est le foyer le terrorisme, hein? Hein? Alors, ça je vais parce que ça cachait des petites choses. Alors là, alors ça cachait des petites choses. Alors, tout au départ, figurez-vous que donc le, le, le cancer, le signe du cancer n'était pas nommé cancer, il était nommé crabe. Hum? Et le crabe, euh, c'était un, on a dit que c'était un jeu de mots. C'était simplement un jeu de mots qu'ils ont fait crabe pour faire cancer après ou cabri, vous voyez. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. Je vais vous dire pourquoi. <coughs> parce que le cabri, ou, euh, donc, euh, parce que c'est entremêlé. Ce qui se passe ici, ça va se répercuter en haut. Alors là, voilà. est-ce que j'ai fait une petite zoom arrière oui, j'ai bien fait le petit zoom, Maria, parce que des fois, j'ai peur euh, d'oublier. Le capricorne, il est ici, le capricorne. Voilà, je fais un grand C. Voilà. Le cancer, il est ici. D'accord Voilà ce qui se passe. Ici, il faut savoir une chose, que c'est une carte de justice. Tout ce qui se passe là, boum euh, C'est répercuté directement en haut. Il faut savoir que le cancer, le, le excusez-moi, le capricorne peut également avoir euh, comme symbole, le symbole de la balance. Hein, il peut également, dans, dans certains, certains écrits ou certains imbole, symboles, <rire> certains, certaines pages, on voit que le capricorne euh, comme symbole, il a le symbole de la, de, de la balance. Ça ne veut pas dire que c'est une balance, c'est-à-dire qu'il exécute euh, le, ce qui a été donné par la balance. Voilà, hein? voilà il y a un petit va-et-vient. Mais lui, il représente complètement, disons, la sentence boum, qui tombe. Et ici, vous avez la balance. Ah ben, la balance, c'est aussi à nouveau la justice. Donc, voilà ce que dit toute cette carte-là, attention au foyer, à tout ce qui est verreux en ce moment sur Terre, hein, parce que de toutes les façons, ça sera jugé et ça sera quelque part, euh, à mon avis, rasé. Alors, combien de temps faudra euh, avant que ça se passe et tout euh, je pense que ça peut aller assez vite hein, si tout le monde. Euh, mais c'est comme le cancer, hein, c'est un petit peu partout. Ça s'insinue de tous les côtés. Et c'est pas une tâche qui est facile. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est déjà d'être, de, ben, de, de faire maximum, disons, dans sa vie, pour être bien, pour apporter quelque chose, disons, de droit, de juste, de, de tonique, euh, de façon à être vraiment, disons, à pouvoir relever, hein, quelque part, le niveau énergétique de la vie et tout, parce que ça, ce sont que des ondes faibles qui, qui veulent toujours, disons, nous tirer vers le bas, donc euh, c'est un conseil de, euh, avec les lunettes là ou les yeux, euh, de quelque part de ne pas les faire vivre disons par la pensée, ça ne veut pas dire que fais ce que tu veux et puis moi je ne t'ai pas vu, non pas du tout, ça veut dire que quand il y a un moment pour agir, il faut agir, mais ce n'est pas la peine qu'il soit omniprésent dans notre tête parce que ça devient comme une espèce de cancer disons où on est terrorisé, non pas du tout. Il y a un coup, on peut être, disons, c'est pour ça qu'il y a la balance, peser le pour et le contre. On sait quand on y va et on sait que quand on est assis et en retrait, eh bien, sinon, à ça, nouveau, ça nous agite dans tous les sens et c'est pas la peine. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qu'elle me dit, ces petites cartes-là, quand même. Hein Alors, pourquoi, vous allez me dire, euh, je... Pourquoi, euh, je, je, je, je, je, je vous ai tiré... Euh, par exemple, euh, le 12, euh, c'est euh, c'est pas simplement parce que c'est marqué ici, euh, la balance, parce que ça aurait pu, euh, comme je vous l'ai dit, euh, être attribué euh, au Capricorne. Surtout avec ce changement de nom où on joue tellement avec ces noms. On hein, les interfère avec tout. Le, là, vous avez vu, hein, le, cra euh, le cabre, crabe devient cabre, cabri. Voilà, c'est que euh, le cancer est la huitième carte et il est sur la maison euh, 4. Bon, bah, 8 plus 4, ça nous amène à 12. Et 12, vous voyez, bah, c'est la maison ici du. C'est la maison de la balance. Euh, non, excusez-moi, la douzième carte. La douzième carte eh bien, euh, elle porte le signe, donc, euh, de, de la balance. Et voilà, hein? 12, c'est le pendu. <rire> voilà, c'est le pendu, la carte 12. Alors, eh bien, ma foi, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, comme ça, pour vous présenter les petites cartes et pour vous montrer euh, surtout un peu, euh, quelque part, le, le dessous de carte. Alors ne vous mettez pas martel en tête pour ceux qui sont par exemple du signe euh, du cancer ou alors qui tombent disons sur ce genre de carte pas du tout. Hein. C'est pour ça que je, je reviens dessus. C'est une carte qui est douce. Hein. C'est une carte lunaire. C'est une carte qui est maternelle et qui encourage, qui encourage vraiment à, à vivre euh, avec un, un rythme sain. Hein, non pollué, que ce soit par euh, des vilaines choses qu'on voit, qu'on entend, qu etc., etc. De façon à avoir dans son foyer un, un, comme une air, hein, et vraiment du bien-être, hein, rythmé, donc. Euh, les heures de repas, rythmer ceci, rythmer cela, voilà. Il y a un côté un petit peu euh, euh, très, très enveloppant, très rythmé et quand même très joyeux. Et quand, euh, disons, cette, quelque part cette bulle n'est pas entourée comme ça, et ben. Ça crée un mal-être, hein, pour tout le monde en plus, hein, pour tout le monde. Personne s'y retrouve. Hein. Voilà, c'était un petit peu le plein ah, d'œil. Eh bien, écoutez mes amis, je vous quitte. Hein, J'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ben, vous avez appris deux trois petites choses concernant comme ça votre signe du zodiaque si vous êtes Cancer, hein, hein, tout simplement. Eh bien, je vous souhaite hein, donc ben, une belle journée. Une bonne fin de vidéo ou un partage ou autre chose que vous voulez. Et puis, n'oubliez pas, je vous like. Hein? Partagez la vidéo, c'est sympa pour moi. Hein? C'est le moment de partager les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, au revoir les amis. Au revoir.